famille euh, internet vous présente le dictionnaire non ça n'a rien à voir avec internet le dictionnaire donc l'élément important du cours dernier c'était la notion de dictionnaire Alors, vous avez pu voir ce que c'était un dictionnaire que un dictionnaire ça ressemblait un petit peu à un dictionnaire n'est ce pas hein, par exemple vous pouviez faire euh, un dictionnaire comme ça, avec euh, les couleurs par exemple, euh, etc., etc., rouge, et puis... Euh, hein. On peut stocker ça dans une variable couleur et puis, eh bien, grâce à ça, on peut obtenir, on peut faire une sorte de dictionnaire, de, de traducteur automatique et aller demander, par exemple, qu'est-ce qu'on a dans l'élément couleur vert. Et puis, si on fait ici ça avec un print, eh bien, ça va nous afficher. rien faire du tout. Hein? Donc le dictionnaire, en Python, il marche que dans un seul sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé. Et ça, c'est la valeur correspondante à cette clé-là. D'accord Et ça marche que dans un sens. On peut demander, pour une clé donnée, on peut demander ici une valeur donnée. Mais on ne peut pas donner la valeur et espérer obtenir la clé. Donc, si on veut le dictionnaire dans l'autre sens, il bah, faut réécrire la liste à l'envers. Oh, c'est intéressant ça. Voilà un problème intéressant. Ah, enfin. Enfin, un défi. Oh, je m'ennuie autrement un petit peu, vous comprenez. Je suis, je suis tellement fort que. Mettez déjà ta en allemand, monsieur. Il est déjà en allemand. Oui, Là? Non, mais ça... Ça, ça c'est trop facile. Alors, voilà le, le petit programme que, sur lequel vous avez, vous, avez, vous avez travaillé. Donc, si je mets la couleur rouge, rouge, il devrait me dire que c'est vert. Voilà. Okay. Alors, maintenant... Si on veut faire ça à l'envers, on va faire un dictionnaire euh, à l'envers. Comment est-ce qu'on va l'appeler Il s'appelle lexicon. Alors on va faire lexicon reverse. Et puis, euh, ils sont où les, les accolades ici Non, Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire On va pouvoir faire un truc dans ce genre-là. Ici, on parcourt déjà tous les éléments. On va pouvoir dire ici, lexicon reverse de... On va voir si vous allez me suivre. Donc là, on va chercher... Ça, c'est. ça nous donne la, la couleur correspondante. Hein, D'accord Et puis, on va dire que ça, c'est égal à la clé. Ça paraît pas mal après on va voir si c'est correct ce que j'ai fait alors lexicon et puis on a des commentaires là, parce que voilà essayons ah. pas mal hein. C'est pas un vrai challenge, ça m'a ça pris que deux minutes pour le faire. Alors, non, je... Donc voilà, si vraiment on veut la même chose dans l'autre sens, bah on peut le faire de manière assez facilement, automatiquement. On n'a pas besoin de réécrire tout le, tout le dictionnaire. Donc c'est juste au, au passage. Voilà, donc un dictionnaire, donc il y a une clé. Et puis, il euh, y a une valeur correspondante à cette clé. Et puis, pour obtenir la valeur qui correspond à cette clé, eh bien, euh, on utilise cette, euh, cette syntaxe. Le nom du dictionnaire, et puis, en fait, je sais pas, j'ai mis des, des parenthèses, c'est des crochets. Le nom du dictionnaire, crochet, et puis le nom de la clé. Euh, cette structure un petit peu bizarre, là, « for key in lexicon », Hum. Ben en fait, ça a pour effet d'aller chercher, donc c'est une boucle, hein, ça a pour effet d'aller chercher une par une ici, les différentes clés qui sont dans le dictionnaire. Euh, ouais. Vous avez des questions là-dessus Je vous ai mis euh, quelque part ici, c'est où Celui-là Je vous ai mis ici un, un lien vers un tutoriel, enfin un bout du tutoriel Open Classroom sur Python, où ça parle également des dictionnaires. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à aller euh, consulter ce, ce lien. Donc les dictionnaires, c'est intéressant quand on veut euh, associer à, à une clé, donc un, un mot, quelque chose d'autre. Ça peut être une, un mot, ça peut être une valeur, ça peut être, euh, on peut imaginer euh, un qui serait comme ça, dans lequel euh, on a le nom d'utilisateur, voilà. et le mot de passe. Par exemple. Donc, ça pourrait être un moyen dans un programme de stocker l'identifiant et le mot de passe d'une personne. Et puis ensuite, quand la personne se connecte, ben on, peut, on peut vérifier son mot de passe ou on peut vérifier si l'identifiant il est, il est bien existant, si c'est le bon identifiant. Par ou dans un jeu. Score. Et puis on pourrait stocker comme clé euh, le nom du le nom du joueur par exemple. Je ne sais jamais c'est avec un M ou deux M. Un, brûlé un. Hein? un, brûlé un. Non, mais un. <rire> Donc on pourrait euh, stocker euh, les, les scores des différents utilisateurs. pour après afficher les scores euh, une autre manière de une autre utilisation possible enfin, des, des utilisations il y en a il y en a des tas, hein, si vous faites un, une application pour euh, gérer euh, je sais pas moi euh, des contacts si il y a un contact c'est euh, j'en ai marre d'écrire, de, de donc je ne vais pas écrire plus. Prénom, nom, euh, date de naissance, en anglais, date of birth, adresse, enfin, on peut, euh, si vous êtes aux états unis euh, le numéro de sécurité sociale, etc. On peut imaginer stocker euh, toutes sortes d'informations. Oui Non Donc c'est plus parlant. Donc Pour ce genre de choses, on peut aussi utiliser. Euh, ça vient faire là ça. Pour ce genre de choses, on pourrait utiliser un tableau. Aussi utiliser un tableau, pardon. Mais c'est un petit peu plus parlant plutôt que de mettre 0, euh, euh, contact 0, euh, qui correspond au prénom si on avait un tableau. Contact table 1, qui correspond au nom si on avait un tableau, etc. le prénom du contact, ou que je veux son nom, ou que je veux... veux c'est une structure euh, de données qui est, qui est intéressante. N'est-ce pas Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, tant pis. Euh, donc euh, voilà. Donc c'était c'était ça euh, l'élément euh, central de... De, de cette partie du, du cours. Vous aviez ensuite euh, cette histoire de... vous, avez le, vous pouviez avoir un, à partir de, du nom de la ville, trouver le code postal. Ça ne marchait pas chez tout le monde. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était sauvegarder le fichier directement. Si vous avez copié, collé dans un autre fichier, il y a des problèmes de caractères qui, qui font des choses bizarres. Et puis, euh, par contre, si vous copiez, collez directement euh, il y a là, et ben, euh, donc, l'élément central, c'était le dictionnaire, mais il y a d'autres euh, éléments intéressants ici, par exemple, comment aller lire des données dans un fichier. Alors, si je recopie ça. Donc, en programmation... Un fichier, euh, bah on peut l'ouvrir, on peut le lire, et puis une fois qu'on a fini de travailler avec, on le ferme. Vous avez un classeur, vous l'ouvrez, vous lisez ce qu'il y a dedans, vous le refermez. En général, vous ne vous, vous promenez pas avec votre classeur ouvert, comme ça, on le ferme. Vous les cahiers, c'est pareil, on le ferme. Donc c'est la même idée. Euh, <rire> Oui, donc là, il, on stocke toutes les données dans, ah, cette, euh, dans cette variable. Euh, et puis, donc là, il y, a, il y a une fonction qui est utilisée, qui est la fonction split, qui permet d'aller stocker donc, les différents éléments. Je recommence. Euh, si on regarde le, le fichier, donc on a vu, il y avait. Uh, uh, pas trop d'importance, on s'en fiche, allez, 5000, et puis on va mettre Lausanne, celui-là je le connais, et puis Fribourg, je le connais aussi, 1700. Alors, cette fonction split, elle découpe, et puis pour faire son découpage, euh, elle fait découpage suivant un caractère. Donc ce, ce caractère-là, c'est retour à la ligne. Voilà, donc les données, elles sont lues comme ça, et puis partout, en fait, on ne le voit pas, mais partout, il y a ce caractère à la fin, quel caractère du retour à la ligne. Donc la fonction split, qu'est-ce qu'elle fait Elle parcourt le contenu de, de, cha de cette chaîne de caractères ici, qui contient euh, ces données-là, et puis... Elle lit, et puis à chaque fois qu'elle trouve un retour à la ligne, elle place l'élément dans un tableau. Donc, en fait, elle va faire ça. Et puis là, il y a un retour à la ligne, donc elle arrête, et puis elle crée un, un, élément un, un nouvel élément dans le tableau. Lausanne, 1000, et puis ensuite, Fribourg, euh, 1700. Etc. Donc voilà ce qu'elle fait cette fonction split. Elle parcourt toute la chaîne de caractères et à chaque fois qu'elle rencontre un retour à la ligne, ce qu'elle a lu jusque-là, elle va le mettre dans un élément du tableau, d'un tableau en fait. Elle crée un tableau et puis chaque bout qu'elle découpe, chaque saucisse, hein, eh bien elle va le mettre dans un élément du, du tableau. Et puis là, on fait. On retrouve ici ce, ce split. Maintenant, le programme, qu'est-ce qu'il fait Il va lire chacun des éléments du tableau et puis il fait ici un split sur le, le deux points. Et puis avec ça, euh, au lieu de créer un tableau, il va créer, euh, on va créer un dictionnaire. Plutôt, ça crée un tableau et après, on va prendre ces différents éléments du tableau. Donc le premier élément 0 ici, ce sera ARAU, ça deviendra la clé dans le dictionnaire qui va créer, et puis le deuxième élément, élément de 1, qui est le code postal, ça devient la valeur correspondante à cette clé. Et euh, si on prend tout le code, tac, si on exécute le code et qu'on l'affiche ici, alors print il oh, faut que je télécharge le fichier maintenant print, print, print, print plz alors il me faut le fichier enregistrer le lien sous et puis je vais sauvegarder ça au même endroit on va appeler ça plz.pi pareil, voilà et puis Voilà, j'ai exécuté. Et puis maintenant, donc les, les vous avez des caractères un peu bizarres. Mais là, on a maintenant un dictionnaire avec la ville, le code postal. La clé, c'est la ville. La valeur, c'est le code postal, etc. Donc, si j'essaye d'aller chercher Lausanne, je devrais trouver quand même quelque chose. Qui... Le code postal de Lausanne est 1000. Fribourg, 1700. Arau 5000. Oh. Ah, Feld, 8500. <rire> je ne sais pas comment ils ont mis ça. Euh, je ne sais pas comment ils l'ont écrit. Euh, voilà. Donc, une autre, euh, une autre application euh, possible. Et tac, et tac. Donc, ça, c'était le, le, le deuxième élément. Comment aller lire dans un fichier On peut aller écrire dans des fichiers aussi. Euh, on ne va pas voir ça maintenant. On verra ça plus tard qu'on peut lire dans un fichier. Donc, les dictionnaires, aller lire dans un fichier. Et puis, la troisième chose, c'était un peu l'utilisation de Bing. Alors, je crois que vous avez peu avoir réussi à arriver jusque là. Ce n'est pas trop grave. Euh. Donc, ce que, ce que vous pouvez retenir de ça, c'est qu'on peut utiliser euh, Bing, on peut utiliser Google aussi. Euh. Donc, on peut, on peut accéder à ces moteurs de recherche par le biais d'un programme. Donc on peut écrire un programme qui va aller faire des requêtes pour nous auprès du moteur de recherche. On peut récupérer les réponses de ces requêtes et après, on peut faire euh, plein de choses euh, magiques avec. En tout cas, on peut les récupérer et puis éventuellement enlever les informations qui ne nous intéressent pas. C'est euh, un concept, enfin une idée en informatique qui est, qui est très courante, s'appelle une... Euh, une donc Bing, Google, et puis il y en a d'autres, mettent à disposition euh, des manières d'accéder à leur moteur de recherche depuis, euh, depuis les langues, différents langages de programmation. C'est euh, un standard, il y a un protocole qui est défini, donc c'est défini exactement comment est-ce qu'on accède à, à ces différents éléments. Euh, moi, j'ai déjà... Je voulais voir comment ça marche. donc J'ai défini... Euh, j'ai fait ce qu'il y avait à faire là, sur le compte Bing, et puis donc j'ai une clé. Et euh, eh bien je peux aller demander des choses. Par exemple, on peut aller chercher Brice. Et puis, euh, voilà. Et puis voilà les différentes URL qu'il a pu trouver euh, contenant, euh, contenant Brice. Donc, ça, ça a fait un appel au moteur de recherche. Ça lui a demandé, euh, trouve-moi des choses avec Brice. Et puis, ça a renvoyé toutes sortes de données, donc, euh, pas seulement ça, ça c'est seulement les URL, mais il y a tout, tout plein d'autres informations qui arrivent avec ça. Euh, on peut s'imaginer ici, on peut afficher le résultat. Non. Euh, Bing search, il est où le Bing search Voilà. On peut afficher ici le, le résultat de ma recherche. Donc il y a plein de choses dedans, voilà. Il y a des éléments de type euh, vidéo, il y a des éléments de type... Euh, oh, je sais pas, il faudrait aller regarder un petit peu plus euh, en détail. Mais on récupère euh, tout, plein, tout plein de données qu'on peut après analyser et, et réutiliser dans, dans un programme. Euh, alors ce, ce principe de mettre à disposition de, du monde extérieur des... Comment dire, des, des commandes bien spécifiques pour pouvoir euh, interagir depuis un programme avec un, un outil qu'on propose, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très utilisé. Est-ce que j'ai ça là Je l'ai mis où Ah, je l'ai mis là. Euh, non, je l'ai pas mis là. Ah, voilà. J'ai... Euh, qui m'ont en maths. J'avais jusqu'à présent, euh, je, je, donne, je donne toujours des, des, des adresses euh, raccourcies. Donc, commence avec euh, ce nom de site là, oui, oui euh, url.net. Oui, ça veut dire petit en écossais. Je ça Et puis, euh, ça me permet de, de raccourcir des, des urls. Alors, il y a déjà plein de services qui permettent de faire ça en ligne. Et puis, euh, j'ai décidé d'arrêter de de fournir mon propre service et d'en utiliser un qui existe déjà. Donc j'utilise maintenant celui-là, tiny.cc, ça permet de raccourcir les URL. En tout cas, comme j'avais créé tout un tas d'URL comme ça, et puis que je ne voulais pas les perdre, je les ai toutes transférées sur euh, le site la tiny.cc, mais j'avais pas du tout, euh, je sais pas, j'en ai une centaine, J'avais pas du tout envie d'aller les recréer à la main, une par une, copier-coller, ok, copier-coller, ok, c'est un peu long, hein. Euh, alors ce site, eh ben, il, il propose le, le même type de, de service que, que pour Bing ou pour Google. Je peux, en formant des, des requêtes euh, HTTP euh, qui suivent un certain protocole, j'ai pu écrire un programme qui a automatiquement été créé, mes raccourcis. Euh, j'en ai huit ans, j'en ai pas une centaine, mais j'en ai, ai un certain nombre. quoi. Et pour ça, bah, j'ai pu écrire un, un petit script comme ça, justement avec euh, un dictionnaire. Où j'ai euh, mis ça comme ça, voilà. C'est le mot-clé, donc la clé, et puis la valeur correspondante. Et puis après, on peut créer une URL. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais je peux créer une URL qui me permet après, sur ce site tani.cc, de de refaire tous mes, tous mes liens raccourcis automatiquement sans avoir à aller faire des copier-coller. Parce que le copier-coller, c'est bien gentil, mais c'est un petit peu long quand même. Surtout quand il y en a une centaine à faire. Donc voilà, euh, une application euh, très, très euh, pratique et dont j'ai eu besoin il n'y a pas si longtemps que ça. Moi. Mais je suis pas le seul à utiliser ça. Hein. Il y a d'autres gars bizarres comme moi qui font ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est les, les trois éléments. Hein, si je les reprends, le dictionnaire, aller lire dans un fichier. Hein, c'est pratique d'avoir des, des données qui sont stockées dans un fichier. Et puis, euh, aller ensuite euh, utiliser un, un service sur un site à l'aide d'URL de, de, HTTP qu'on peut former d'une manière euh, qui est selon un protocole qui est bien défini. Ou une syntaxe qui est bien définie. Donc on va continuer, vous allez continuer, euh, non ça c'est Python, HTML, vous allez continuer maintenant avec le euh, langage HTML euh, lui-même, hein, vous avez vu deux trois balises mais on n'est pas allé dans les détails, euh, donc je vous inviterai à aller sur ce, sur ce site sur lequel il y a un tutoriel qui est, qui est bien fait. Ouais. Euh, je vous invite à vous inscrire, comme ça vous pouvez suivre vos progrès et puis euh, savoir où vous en êtes resté la dernière fois. Et, euh, mais pourquoi il y a ça C'est pas ça que je voulais aussi ouais, Donc il y a les différents chapitres hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Euh, ils ne sont pas tous traduits en français, mais tous ceux que vous allez utiliser. Ah, mais si, peut-être même que maintenant. Non, c'est encore en anglais. C'est les projets. Mais tout le reste, vous le trouvez en français. Donc, voilà, j'ai mis euh, un petit peu euh, chapitre 1, cette semaine, la semaine prochaine, 2 et 3, la semaine d'après, 3 et 4. Bon, on verra que le 7, il n'y a pas de cours, mais que la semaine prochaine et la semaine avant les vacances, on en fait trois périodes au lieu de deux. Voilà, je vous laisse euh, aller découvrir ces, ces choses passionnantes.